Nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo là, on va voir une, une autre lettre qui a une variation plus d'une variation en, en tamoul. C'est la lettre L comme Ludo. Alors, donc la première position ça va être pour le, le monsieur serpent là, cette lettre en serpent qui va être juste derrière vos dents. Celui-ci va être au milieu, juste derrière les dessins. Et celui-ci, la spécialité tamoul qui n'existe pas dans les autres langues. D'ailleurs, la raison pour laquelle on écrit ZH, qu'on écrit en tanglish, c'est la seule, entre guillemets, règle qu'on a en tanglish, c'est que cette lettre-là, ne peut pas être transcrite facilement avec un L. On, on, on dit que c'est un son qui est unique à la langue tamul. d'accord Donc, on y va. Euh, là, si vous vous rendez compte, là, le premier mot de chaque colonne, c'est trois lettres à chaque fois. Il n'y a qu'une seule lettre qui change. Et la lettre qui change est justement un des L. Donc, vous vous rendez compte que la prononciation, votre prononciation va affecter le sens du terme, en fait, que vous allez prononcer. Bon, j'avoue, j'abuse un peu. Euh, on ne va pas vous dire que si vous pensez qu'il y a une personne qui, euh, qui est euh, jolie, euh, on ne va pas penser que vous parlez de son bec, bien sûr. Avec le contexte, on vous comprend. Et euh, pour, pour être honnête avec vous, je ne suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui, qui euh, voient vraiment la différence, quoi. D'accord mais, voilà, vous apprenez une langue, c'est toujours, toujours bon d'avoir les bonnes bases, les bonnes habitudes. Donc, voilà. Pour le bec, donc, euh, enfin, pardon, je vais lire d'abord les trois mots à la suite. Vous allez essayer de voir, de sentir la différence. Bien sûr, répétez avec moi, euh, parce qu'avec le son et la vidéo, je ne suis pas sûr que vous entendez vraiment euh, entre mon micro et la vidéo. Peut-être que ma voix est un peu déformée. Euh, je déteste me réécouter, donc je, je suppose que c'est le cas. Donc, euh, à vous de juger par vous-même si vous sentez une différence, d'accord Donc on commence avec la première position, allez, allez, f... donc allez, allez, allez, allez, allez, allez. J'essaie d'être le plus stoïque possible, d'avoir le même ton sur les trois mots. Je vous cache pas que c'est très difficile, <coughs> mais vous devez sentir une différence normalement quand vous vous le faites de votre côté. Donc voilà, donc on va faire cette première colonne-là. Donc la langue juste derrière les dents pour ces trois mots-là. « Alehu qui veut donc dire « le bec d'un oiseau », bien sûr. « Kalei » qui veut dire « art et « alei » pour la vague. « Alei » comme « Alei Payede, le joli film de Mardewen. Donc « Alehu, Kalei »« Alei ». Donc. Alahu Kali alay, on passe sur celui-ci. Alahu donc alahu kili kili a ok et aval. Alahu kili aval. On passe sur le dernier tout au fond. Alahu bali Tamil Tamil bali alahu Tamil bali donc, voilà pour la lettre L. J'espère que ça vous a aidé, vous avez pu comprendre. Encore une fois, utilisez le lien de la vidéo de ce jeune homme ici. Euh, enfin, je dis jeune homme, c'est peut-être pas un, un vieil homme. Mais cette vidéo est très bien. Vous pouvez regarder directement dessus pour la position de votre langue, si jamais vous avez un doute. Et ce euh, sera tout pour moi. Je vous vois au prochain chapitre. Allez, ciao, ciao